Vous êtes complice, Oh, le fausse, je fais, je monsieur, là, vous êtes complice, Je vais Je vais vous... Abonnez-vous, je vais vous déréguer. Là, duquel Moi, Là, je vais ah, manger filles, Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Je cherche une maison, hein? Là où on vend glace et crédit en même temps. Classe? Bon, disons c'est... Si pas, là... Bon classe et crédit? En même temps. Dans ce quartier? Oui. Il y a plusieurs maisons ici où on vend glace et crédit, hein? Sinon, c'est une fille que je cherche, elle s'appelle Sonia, elle travaille dans le parc derrière le pont là-bas. Elle s'appelle Sonia. Oui, euh, vous Et vous pouvez la décrire. Elle est un peu mince façon, très clair, façon. Très clair Et taille mêche façon, oui, ça là. Oui, oui. Toujours je, je, je, dois, je dois utiliser ça en gros, c'est on, on, on le tient ensemble, Ah bon? Oui. Elle s'appelle Sonia. Oui. Ah, oui. Il y a une Sonia dans, dans ma maison là. Peut-être que... Elle, elle est un peu claire. Oui. Ça, toi, ça doit être... Parce qu'elle a dit c'est derrière. Bon, alors je vais vous amener là-bas peut-être. Okay. Peut-être que c'est elle. Oh, vous êtes gentil. hein. Non, c'est... Vous t'en avez à la maison. Monsieur, c'est encore lui. Non, non, c'est tout près. C'est... Hey, monsieur, elle vous a dit qu'elle a un mari. Oui, elle m'a dit qu'elle a un mari, mais le mari est en voyage. Euh... Comment on peut avoir une femme comme ça et laisser voyager Non, ça arrive, c'est... C'est mange ça. Hey! Hey! Chape, chape. Je lui ai donné trois coups de pied sur Oui. Donc c'est à cause du de... prédateurisme, d'accord, euh, vous... Oui, tu dois être ici encore ce soir. Avec elle Non, pas avec elle. J'ai encore d'autres cas ce soir que je dois gérer. C'est notre boulot, ça, là là. Donc, c'est préservatif en diamant. Oui, c'est ça, on fait. Non, c'est ici. C'est ici, c'est ici, c'est la vie. Ah, non, c'est ici, on va Oui, c'est ici. Vous êtes Non, venez. Je rentre avec vous. Oui, oui, Il n'y a pas cher dans la maison. Non, non, non, non. non. Venez, c'est ici. Vous habitez aussi dans la même maison Oui, oui, c'est ma petite soeur. Non. Vous êtes chantier. Sonia, Sonia. Oui. On, te, on te cherche Non, non, vous êtes pas De oui, oui, Sonia, je oui. te Le grand frère me connaît déjà Il ah, Sonia, tu cherches quoi ici C'est ton en grand fait père qui m'a amené c'est pas mon grand frère, c'est mon mari hein? Il oui. oui. est ton mari en voyage. Donc. Il est rentré tout le matin. Donc c'est ton mari oui. militaire qui m'a amené là. Oui, c'est mon mari. Il est passé par où Il est où Il est où Il est parti. Donc là, je suis pas là la maison. ce que tu fais. Oui, oui. Tu oui. Oui. Oui? n'es pas parti. Elle est venue se réfugier dans ma chambre. Oui. Je vais lever des testicules Militaire. Je vais briser ça. C'est C'est C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Vous êtes complice. vous êtes complice. Je Je Je Je pense. Je